Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever, le Covid a encore ressuscité, nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, votre petit JT du Geek du mardi et du vendredi. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Je te donne vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Bye GLG, la du petit-déjeuner et toute la journée en replay. il se marre et il est tout il est tout planté ce matin un petit peu feu et puis ce matin j'ai j'entends pas parce que je, à la fois certains m'ont demandé pourquoi je parlais doucement dernière fois en fait les maisons sont collées et tout et dans, en fait je pense que les chambres aussi sont collées et j'entendais mon voisin ronfler alors je me suis dit bah s'il ronfle c'est qu'il dort Je vais pas non plus gueuler comme un putois histoire de le réveiller et tout rester un peu dans la mode de courtoisie voilà. Bonjour à tous Allez, comme toujours, on commence cette émission avec une spéciale écasse à tous nos tipeurs, grâce à qui l'émission est plus belle. Je rappelle, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà validé une émission par semaine pour le mois prochain, enfin, pour le mois de décembre. Et on est à 79% des objectifs pour atteindre deux émissions par semaine. Merci encore une fois à nos derniers tipeurs. Alors, Alex m'a dit qu'en fait, il y avait une coche une case à cocher une case à cacher une, une case à cocher une case à cocher pour qu'on voie son nom et ben ça marche pas ça marche pas ton truc parce que apparemment t'as pas coché ce qu'il fallait donc merci encore une fois à Sébastien à Coolfab à Sébastien à TMJ et à Nico qui sont nos derniers tipeurs je rappelle l'objectif du jour on est à 119%. Pour tous les tipeurs qui m'offrent un café ce mois ci pendant tout le mois, vous pouvez recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une news sur Tipeee. Dans les news, vous avez les vidéos, par exemple, de demain, la vidéo du Roborock, il y avait la vidéo du casque et tout. Voilà, toutes les vidéos, vous les aurez 24 heures, voire 48 heures avant tout le monde. Oh, incroyable <rire> Allez, on commence tout de suite avec les news du jour. On parlera évidemment de Xiaomi qui, bah, forcément, essaie de nous teaser un petit peu, tant qu'il le peut, surtout. Avec son Xiaomi 12. Alors, on ne l'appelait plus Xiaomi Mi 12. Parce que MI, c'est un, un plus, plus court de Xiaomi. Enfin voilà. <rire> Je ne sais pas comment ils ont payé pour faire un nouveau logo, mais maintenant, c'est Xiaomi 12. <rire> voilà. Le logo c'est Mi, mais c'est Xiaomi. Donc, Xiaomi 12, qui, d'après euh, les rumeurs, aurait un design sans précédent. Alors, un design qui, euh, qui va plaire et certainement déplaire. Enfin bon, on arrive à un moment où.. Euh... <rire> Comme une bagnole, c'est une bagnole, un téléphone, c'est un téléphone. quoi. Une fois que tu as un écran devant, derrière et tout. Donc, ça pourrait se jouer par rapport à ce qu'on peut voir. C'est bon, peut-être au niveau de l'avant, au niveau des boutons, au niveau de l'arrière et tout. Alors, on parle d'une version ultra avec un, écran, avec un écran LCD. Moi, je veux bien. Et après, on parle à l'arrière de module caméra qui serait, qui serait un peu chelou. Voilà. Donc, on a quelques rumeurs, quelques fuites, surtout beaucoup de spéculations à voir si vous nous proposez encore une fois le Xiaomi. MI11, à l'époque s'appelait vraiment le MI11, est sorti au mois de décembre. Donc il y a forte chance que notre 12, Xiaomi 12, ah, j'ai du mal à pas dire Xiaomi MI12, ça va bien comme ça se Xiaomi va... 12 pourrait sortir au mois de décembre aussi. Quel design aura-t-il Comment sera-t-il euh, En, aura... en aurais-je Furche. <rire> voilà, je, je sais pas. Bon, pour l'instant, il faudra attendre encore une fois. Bon, après, au niveau des spéculations, bah, évidemment, on aura tout ce qui se fait. Hein. <rire> un écran, un OLED, un rafraîchissement, un gros processeur, un GPU, de la caméra apparemment. Alors de la, soit la 200 millions de pixels pour l'Ultra, soit plutôt une 50 millions euh, qu'on puisse faire de la photo, une charge rapide 120, 120, 120 watts et tout. Enfin bon, tout ce qui se fait de moment en fait. Et, et, et, et la news est assez euh, légitime là-dedans. C'est l'air qui dit, bah, les téléphones ils sortent, on dirait oui, bah, un nouvel écran, une nouvelle caméra et tout. voilà, On a des upgrades, des mises à jour, mais il n'y a rien qui révolutionne le DOS en disant « Waouh, celui-là il est incroyable, je le veux ». Malheureusement, non. Bon, on parlera également de la nouvelle montre Huawei, la Huawei Watch GT Runner lancée en Chine. Alors voilà, donc, pour ceux qui sont fans de montres, encore une fois, Huawei arrive, à mon avis, et arrivera à survivre comme ça avec son marché interne, qui est la Chine. Puisque les Chinois, je veux dire, bon, après, quand on voit les derniers téléphones Huawei, feu, les derniers, ce qui reste, et les montres et tout... Il est clair qu'on commence à arriver à un moment où, bah, si on est chinois en Chine, acheter du Huawei ou du Apple, les Huawei sont quand même vachement bien spéqués et tout, et surtout très adaptés au marché chinois, au niveau des applications, au niveau de l'utilisation, des choses comme ça. Donc, moi, je suis convaincu qu'ils vont arriver à, à... pas dire à survivre, parce que ce serait un mot un peu fort, mais ils vont arriver à, à perdurer. Voilà, surtout comme ça en attendant de pouvoir bah, rebondir avec euh, certainement d'autres devices et euh, d'autres choses que les smartphones où là ils étaient quand même vachement bien, vachement bien leader. Qu'est-ce que j'ai kiffé mon Huawei Mate 20X aïe, aïe aïe bon, ouais, tant pis, feu. Feu Mate 20X. Bon, pour ceux qui aiment le sport et tout, bon encore une fois la montre sort uniquement en Chine pour le moment, il faudra attendre une version internationale. À savoir que hier j'ai été contacté par Amazfit, <rire> Amazfit Europe, fameux enfin, Europe. Je sais pas, peut-être aller en Europe, et euh, vous voulez une nouvelle Amazfit, nanana, nan, ça serait trop bien et tout. Je mais, mais nos, nos membres vont adorer vos nouvelles montres. Vous, je sais qu'on fait toujours beaucoup de vues avec les produits Xiaomi et Xiaomi Amazfit. Je dis, par contre, faut raquer, un hein, cocotte. Avec <rire> vos montres, là, c'est bon. Hein. Au début, un coup, on vous snob, un coup, on revient, un coup, euh, t'en veux, t'en veux pas. Si tu payes, on fera. Sinon, euh, on passera. Bon, et enfin, on parlera de l'édition collector du Mate X2. Alors, Mate X2, je vous rappelle, c'est leur téléphone un peu pliable et tout, qui est sorti en Chine et qui était un peu en édition en limitée, puisqu'en fait, le problème de Huawei, c'est qu'ils sont en manque de processeurs. Ils n'arrivent plus à avoir de processeurs, alors... Euh... Ils ont alors remarqué on depuis Huawei à coupé ses propres fournisseurs de puces TSMC, donc, voilà, ils n'ont plus le droit d'acheter ces SMC. Le SOC Kirin 9000 est basé sur l'inventaire restant de son chipset interne. C'est-à-dire qu'ils prennent ce qu'il en reste un stock, ils les font modifier et tout, comme ils ne peuvent plus avoir le noyau, puisque le noyau est américain et que les Américains n'aiment plus Huawei, et ben, ils sont obligés de bricoler un petit peu. Donc le téléphone il est sorti, mais il est sorti vachement quand il était limité en disant de toute façon des processeurs après, ben, on n'en a pas à vitam on ne peut plus en avoir. Donc pour l'instant on produit, mais c'est les dernières pièces. Là, pour de vrai. <rire> Donc, bah ils sont, euh, les, les Chinois se sont lâchés et tout. Encore une fois, il y a un marché. Hein. Il y a beaucoup. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de, de Chinois qui ont de l'argent. Euh, C'est une utopie. Parce que là, voilà, vous êtes d'accord qu'avec le business qui brasse, en ce moment, il y a beaucoup de riches et de nouveaux riches. Donc, les mecs, on leur dit, vous voulez le dernier Huawei mettre 1000, 2000 ou 3000 <rire> On arrive presque. Ah, même avec la surenchère, on arrive au même prix que les Apple et tout. Avec un téléphone qui est... voilà. Un mode collector, un mode patriote, euh, voilà donc c'est plutôt intéressant à voir, euh, à voir ce que ça peut donner dans le temps. Mais bon, s'ils n'ont plus de processeur, ils vont plus me sortir de téléphone voilà. après avoir ce que Honor. Bon, Honor, apparemment, euh, voilà, ça fait pas trop de bruit. Hein, <rire> ils essayent, mais pas tant que ça. Bon, allez, on parlera de legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Bien évidemment, vous retrouver toutes mes vidéos ici si jamais vous savez pas où les retrouver. Alors, vous trouvez les JT du Geek, vous trouvez les reviews et vous allez retrouver alors, les JT du Geek Express. Là, on verra qu'avec le planning que j'ai en ce moment, c'est juste pas possible. J'ai eu un petit... Euh, une petite période d'espoir entre le, entre le 11 novembre et le Black Friday. Mais non, ça, ça va pas être possible. Pour le moment, on va se concentrer là-dessus. Mais bon, on va quand même faire le rendez-vous du dimanche. Vous allez voir la messe dominicale du Marabout. Je l'appelle comme ça. C'est pour pas vous donner le nom tout de suite. En fait, ça s'appellera pas comme ça. Faut pas déconner. Il est pas aussi narcissique que ça. Il l'eût été... Il lui, il lui pendant un moment, mais pas autant que ça, donc <rire> je, on va faire un rendez-vous tous les dimanches, pour l'instant j'ai sept épisodes planifiés, 6, euh, voilà 6 et 7, euh, ça a été validé euh, il y a 3 jours, donc le septième est, est bon, et euh, peut-être plus apparemment, parce que le 8 e si on en fait un tous les dimanches, voire certainement on verra, je vous donnerai un challenge dimanche, peut on en fera un en milieu de semaine pour euh, relancer un peu la machine, il devrait y avoir un spécial Noël euh, qui devrait euh, me, déjà me faire kiffer moi et vous faire kiffer vous aussi voilà. Bon, la JT Geek Shop, donc forcément, tout est un peu à l'arrêt. Bon, déjà, au JT Geek, au niveau des news, il n'y a, a rien, il <rire> n'y a rien. Il a que des news de rumeurs de peut-être qu'on fera un truc. Donc bon, je me suis dit, autant les placer dans un JT du Geek en, en vocal que de taper un article et tout. vous vaut qu'on se concentre sur les reviews aujourd'hui. C'est mon, mon cœur de métier, <rire> au milieu du fromage, au milieu de la meule. Voilà. Bon, <rire> la seule, une des rares reviews de la semaine, c'était bien avant, qui est tombé entre mardi et vendredi, puisque bon, c'était quand même relativement tendu, c'était le test du casque One Audio A30, et j'étais assez étonné, c'est que beaucoup m'ont dit bah, qu'ils avaient déjà du One Audio, donc ça, ça fait plaisir, soit le A70, mais le A30, apparemment, non, mais beaucoup avaient craqué pour le A70, alors que pour lequel on avait fait la review alors soit c'est ce qu'il avait déjà acheté avant soit c'est suite à la review soit c'est des gens qui se disent ah il y a un nouveau il l'avait acheté indépendamment il découvre la review et il se dit tiens bah, moi aussi euh, je vais apporter ma pierre à l'édifice construire les bases de la fondation de cette pyramide incroyable <rire> avec mon œil en haut voilà et, euh, et dire que ce en fait ce casque One Audio le A70 c'était déjà je vais pas dire un casque exceptionnel mais encore une fois un très bon prix moi je vous rappelle comme on l'explique j'ai ressorti mon mon casque mon Bose pour comparer un peu le Bose, qui, euh, il est biodégradable ce casque. Les, les coussins, j'en ai racheté sur internet, ils, étaient, ils sont biodégradés. Et là vers le haut, enfin bon la qualité est, euh, est bonne, mais euh, à l'usage on sent que tout est en train de partir en lambeaux. Voilà, donc euh, comme quoi, 350 balles, le son est incroyable, réduction de bruit aussi, mais 350 balles. Là on parle d'un truc, à ah, ben serait que 50 balles quoi. Donc 300 euros de moins. Donc forcément les plastiques, les plastiques sont moins flatteurs, la réduction de bruit est moins efficace, le son est moins, moins dynamique, moins punchy. Mais euh, 300 balles de moins, <rire> donc ça dépend Soit tu as les moyens 350 balles, fais-toi plaisir, je sais ce qu'il y a de mieux Soit tu les as pas et tu dis je veux un bon casque Et là, 54,90€ C'était un bon prix Puis avec le petit bouton que j'active, j'active pas La réduction de bruit et tout Moi je l'ai trouvé efficace Pour 54€, c'est clair que c'est certainement un des, des ceux que je préfère Bon, on parlera des reviews à venir. Alors, si vous êtes tipeur ou si vous m'avez vu, si vous suivez sur la page Facebook de GG Review ou euh, Andy j'ai mis le planning. <rire> le planning. Au début, je, je voulais mettre le planning en disant bah, de là jusqu'au 11 novembre, de là jusqu'au Black Friday, on est blindé. Et en fait, non. on <rire> est Blindé de là jusqu'à euh, fin du mois. Enfin, après, c'est décembre. Après, c'est décembre, mais après, absolument, je commence à refuser des reviews. Ça me fait mal au cœur, hein, je vous promets. Et les mecs qui m'envoient qui me proposent des trucs, et je suis obligé de leur dire non. Psychologiquement, ça me fait mal au coeur. J'y arrive pas parce que euh, l'année dernière, c'était euh, je vais reprendre ma valise en carton et retourner euh, à la maison, quoi. Tu vois, et là, je me dis maintenant, il faut que je refuse du travail. <rire> et j'ai dit mal, je prends tout, hein. mais là, je me dis man, man, non, maintenant, il faut arrêter. Euh, tant, tant par mois, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Nico n'y arrive pas. Puis après, on délaisse d'autres choses, puis je refais un peu d'autres choses. Donc maintenant, ça sera 10, 15 reviews maximum par mois, <rire> pas plus, pas plus que 15. Voilà. Là, c'est n'importe quoi. Donc demain, il y aura la vidéo du Roborock S1, ça c'est bon, un robot aspirateur premium et tout, vous allez voir, il est incroyable, 4,7 kg hein, le bébé quand même, hein un beau robot aspirateur. Après demain, euh, le Power Vision S1, le Steadycam, alors le problème c'est que j'ai fait les plans hier et que je ne me suis pas rendu compte, c'est comme le, il est relié en Bluetooth avec le téléphone pour euh, gérer le truc, le son, par défaut le téléphone a pris le son de ça. Et comme il n'y a pas de micro, il bah n'y a pas de son. <rire> voilà, simplement. Donc, il faut dans les Bluetooth dire paramètres audio, non, euh, machin, ou mettre un, un casque. Voilà. Donc, je vais essayer de refaire les tests après-midi pour refaire tout ce truc, parce qu'on voit comme ça, on voit, voit bouser la bouche, et c'est pas terrible. Donc, j'ai retourné retourner cet après-midi, c'est pour ça que j'ai un peu de retard sur la review. Par contre, je suis en avance, enfin, je suis dans les temps pour la Seiko Solar versus la I&W euh, Watch euh, oh, plus, c'est euh, Submariner, voilà. Donc ça, c'est bon, ça sera la vidéo certainement de lundi, ok. Ensuite, il y aura le RedRod Red V17, un aspirateur à main. Il y aura les trois accessoires U-Green, les nouveaux accessoires, dont leur nouveau chargeur secteur 100 watts. Et 100 watts, comme je vous l'ai dit, c'est 20 fois 5 ampères. Ça veut dire que moi, pour mon MacBook Pro, c'est parfait, parce que mon MacBook Pro fait 60 watts. Il fait 20, 20, 20 fois 3A. Donc euh, c'est bien, ça veut dire que ça ira même jusqu'au dernier MacBook et tout. Et euh, les iPads les machins, il y a toutes les tensions, il est vraiment incroyable. Il y a un petit support aussi de iPad en métal et tout, orientable, qui est très joli et très classe. Et un petit hub pour pouvoir mettre sur le côté, pour brancher sur la télé ou, ou n'importe où. Donc ça permettra de servir pour le, m, mon iMac, mon iPad, mon téléphone et tout. Voilà, on va tout recharger avec et ça sera un, un petit produit bien sympa. Ensuite, on va avoir les promos euh, Red Rock, Black. On va avoir les promos du Black Friday. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite, donc, YouGreen, c'est bon. J'ai Aquara aussi qui m'a contacté. Alors, tous les... les mecs du marketing, les mecs de je ne sais pas d'où ils viennent, la marque Aquara Direct. Donc, on a préféré travailler avec la marque Aquara Direct. Tant qu'à faire, au moins, même pour eux, ça leur revient moins cher que de payer un gars. Donc, Aquara, une caméra IP et trois sensors qui sont à peu près les mêmes qu'on avait vu avec le avec SwitchBotch, hein, des capteurs de port, des capteurs de machin et tout, euh, voilà. Euh, et enfin, vendre, Alors après, il y a IVC VPN, où il y aura une promo spécialement, je suis en train de voir, parce qu'apparemment, ils, ils ont aussi une, une offre avec un Password Manager. Oui, monsieur Ben oui, donc il y, aurait, il, y aurait, il y aurait le VPN, le Cloud et le Password Manager, ce qui me plairait mieux pour la vidéo. Donc je suis en train de voir avec lui hein, si on peut le faire, parce que sinon, on faire la même vidéo que l'autre, que ça ne me plaît pas trop de trop. Voilà. Euh, j'ai une vidéo avec le Dream T20, donc mon aspirateur balai où elle m'a demandé de faire une vidéo. Parce que ça fait un an que je l'ai, et ça fait un an que j'utilise, donc une vidéo un an après, c'est pas mal. Et après, j'ai les écouteurs Super EQ. C'est euh, la deuxième marque de, de One Audio, <coughs> la marque des duo Gaming. Ils veulent que je fasse la vidéo aussi. Et normalement, euh, AliExpress m'a confirmé qu'il m'a envoyé les montres Sigul. Donc, une montre Sigoule de chez Sigoule, ultra plate et tout, avec un mouvement à eux trop bien. Et une, une autre qui sera une réplica. Ça veut dire que c'est un peu comme les Pagani. Dedans, on aura bien le mécanisme Sigul, mais la montre, ça sera fait par un autre fabricant. Ça veut dire que ça ne sera pas aussi bien fini, mais on aura le mécanisme dedans. L'intérêt, c'est que c'est la 1963, ça veut dire que c'est la, la montre des aviateurs chinois et tout, trop bien. Alors, le problème, c'est que l'original, elle vaut presque 500 et quelques euros, et que la générique, elle fait 150 balles en promo. Là. Donc, ça, eux, ça leur plaisait mieux. <rire> si je les reçois à temps, encore une fois, parce que je devais les recevoir pour le Black Friday, là, vous avez compris qu'on est le 19. Black Friday, c'est le 26. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, du coup, lesmagouilles.com, bon, on fait une petite pause. Hein. Vous avez compris, j'ai une vidéo par jour jusqu'au 30. Donc... Tant qu'il va se calmer un peu là Je ne peux, peux pas tout faire On ne pas faire des podcasts et des machins Il faut que je me concentre un peu sur les reviews déjà Puis en plus le dimanche là il y a un nouveau format Le nouveau format de dimanche sera beaucoup plus sympa Il devrait, ça va extrêmement vous plaire Parce que moi je, je kiffe grave Et vous allez voir on a apporté une C'est quelque chose qui existe déjà encore une fois Mais j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice et mon petit côté chinois dessus là Qui devrait trop trop vous faire kiffer Enfin mon petit côté asiatique Parce qu'il y en aura de Corée aussi Corée, chinois, euh, marque de fond Voilà, je vous parlerai ça dimanche, vous allez voir, ça va être. Euh, ça va être vraiment bien. Déjà 7 épisodes de prévu là. Je vais faire en. Je vais, je vais pas vous dire, vous dirai ça, vous verrez la vidéo peut-être samedi pour les tipeurs. Et dimanche euh, pour, les, pour les autres, en public, sur GLG Vidéo, bien sûr. Donc les magouilles, l'histoire de faire des articles et des podcasts et éventuellement une petite vidéo, là c'est pas possible, j'ai une vidéo par jour à faire, euh, j'essaie de les faire, j'en fais je fais deux par jour, c'est-à-dire matin je me suis consacré au Steadicam, j'ai fait les plans, j'ai fait la voix, nanana. après je me suis dit bon bah l'après-midi, midi, entre midi et deux je vais faire le test au bord du lac pour faire voir bon, un peu la stabilisation et le mode tracking avec les mains et tout. Après, je reviens, je fais les plans de la montre. Là, aujourd'hui, j'ai mon les montres et c'est fait. Aujourd'hui, je fais la voie de la montre. Et après, je retourne, je fais la finie ça. Je finis le montage de ça, je fais le montage des montres. Enfin bon, du coup, c'est un, un rythme de sociopathe, quoi. <rire> c'est un peu tendu. Donc, je ne fais que ça pour le moment. Et sachez que jusqu'à la fin du mois. Après, <rire> j'ai dit ça le mois dernier. il me semble déjà avoir dit ça. Le mois prochain, ça ira mieux. Non, le mois prochain, on va mieux gérer les reviews. On va... Arrêter tout. Là, il n'y a pas le 11 novembre, l'effet Noël va se calmer un peu et on va, on va réduire un peu le rythme et tout, parce que là, voilà. Il y avait quand même un gros coup à mettre avec le 11 novembre. Après, prenons-le. Après, gageons que peut-être septembre, ça va être beaucoup plus calme, peut-être janvier aussi. Du coup, je ne regretterai pas. Janvier, après février, ben, bon, il va encore y avoir le jour de l'an chinois. Donc ils risque encore une fois d'y avoir un break chez vous. J'entends les infos. Vous êtes à la limite du reconfinement. Comme les dernières, ils disent non, non, non, on ne va pas reconfiner. Hein. Et puis les dernières, ils ont fait, bon, non, non, non, mardi, on ne va pas reconfiner. Vendredi, bon, on reconfine. C'est un peu un peu comme ici. C'est mardi, mais vendredi. Donc là, ils disent, non, on va pas reconfiner. Puis là, ils disent, oh. Ça, ça sent la merde ça sent la merde donc euh, on va se méfier bon je vous rappelle que vous pouvez également écouter cette, cette émission en podcast vous allez sur euh, le lien dans la description ou alors vous mettez euh, JT du Geek sur Spotify sur Apple Podcast sur Soundcloud sur Amazon et là vous pouvez directement écouter l'émission si jamais bah, euh, je sais qu'on a une, pas mal d'entre vous qui sont euh, soit malvoyants, soit non voyants. Bah, du coup, j'imagine bien que pour vous la vidéo vous en foutez, mais une qualité audio correcte et entendre le doux son de ma voix pourrait vous faire plaisir, ou pas. <rire> Tant que ça vous pousse pas au suicide, c'est bon. Voilà, tout va bien. Bon, vous pourrez, je rappelle, vous montrer sur Instagram. Pareil, Instagram, j'ai pas trop trop le temps d'aller faire des trucs de ouf. C'est surtout du boulot, du boulot, du boulot. Hein. Les vidéos, les reviews et les plannings, et ça sera tout. Bon, on finira enfin avec les films et séries télé de la semaine. Alors, j'ai avancé tout doucement. Alors, Dr. Brain, l'épisode 2 est en MKV. Ma télé n'aime pas trop les MKV et tout. Donc, euh, ça ne se passe pas bien Donc, avec Dr. Brain. Donc, j'ai un peu lâché le morceau. Je me suis remis sur Fondation. Alors, Fondation, j'ai eu beaucoup de mal. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. C'est vrai qu'il pose les personnages, il pose les histoires. Il y a trois ou quatre histoires en même temps et tout. C'est un peu le bordel. Et euh, à partir du 5, ça commence à être pas mal. 5 c'est ouf, 6, ou 7, ah, et je crois qu'hier, je me suis fait le 8, c'est vachement bien, là, ça commence à être vachement bien, je pense qu'il faut, il faut s'acharner jusqu'au 8, bon, les décors sont incroyables, les effets spéciaux sont très très bons, encore une fois, les planètes, les, planè les planètes font vrai, en fait, tu vois, on a l'impression d'avoir de vrais décors, un peu comme dans Dune, tu vois, on a l'impression d'avoir de vrais endroits où ils vont avec le sable et tout, c'est pas mal il y a toujours un petit côté, euh, je ne sais pas si vous avez vu Dune, et après que vous peut-être êtes comme moi, Dune et Fondation en même temps, il y a toujours une notion ésotérique hein, derrière tout ça, hein, la notion de l'éveil, il, il parle toujours de l'éveil hein, de chacun, l'éveil des consciences et tout et là dans Fondation ils y vont à fond dedans hein, je veux dire les âmes et tout, euh, là ils rigolent plus, hein, et, hein, et encore une fois la, la, la, parce si vous avez suivi un peu le truc il y a les, euh, les frères ils les clonent en fait, donc ils clonent toujours, il y a toujours trois qui tournent en même temps, il y a le frère du matin c'est le petit, le frère du midi euh, voilà, donc c'est celui du moment qui a, 40 ans, et le frère du soir qui est qui extravieux, est et en fait, quand il y en a un, bah, ils vieillissent, et après ils clonent, et après ils en font un autre pour qu'il y ait toujours trois en cours de route. Et euh, la notion qui est mise dedans, c'est est-ce est-ce que les clones ont une âme et c'est là que c'est intéressant, puisque voilà, sur la planète, ils parlent, est-ce que les clones ont une âme Parce qu'en théorie, bah, ce n'est pas possible. C'est comme des jumeaux, en fait. Les jumeaux, euh, euh, quand ils naissent, même s'ils sont totalement identiques, ils ont deux, deux âmes différentes. Ce n'est pas une âme pour les deux. Il n'y a que les petits animaux, en fait, qui ont une âme collective. Donc, euh, ça, c'est l'ésotérisme. <rire> je le dérivé de machin. Mais voilà, il n'y a que les, les petits animaux qui ont une âme collective. Et euh, les jumeaux en fait ont chacun une âme, c'est pour ça qu'ils ont chacun une personnalité, une attitude, et euh, voilà, ils ont ch chacun le, leur personnalité différente. Et, et là se pose un peu le problème du clone, c'est que si on clone comme ça, est-ce que l'âme se clone Donc c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont trois âmes différentes ou est-ce qu'ils ont pas d'âme euh, une des réponses est apportée bien évidemment dans l'épisode 8 Et, et en fait deux réponses sont apportées dans l'épisode 8 Parce qu'on pourrait dire soit bah, ils n'ont pas d'âme Et euh, bah, dans ce cas ils sont vides et voilà Soit bah, en fait euh, l'âme est clonée mais ça c'est pas possible Soit ils ont une âme différente et dans ce cas là en fait Leur attitude, leur pensée et leur façon d'être Devraient être différentes aussi Même si physiquement ils sont pareils et ça c'est des réponses qui sont apportées dans l'épisode 8. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très très bien et tout avec les trois mères et tout et encore une fois les trois mères, les trois pétales. Euh, nous plutôt sur terre, c'est la pyramide euh, au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Enfin tu vois, on a toujours les trois. <rire> on a toujours les trois trucs en, en Asie, c'est trois fois sur la cloche et tout. Enfin, voilà, c'est toujours c'est toujours trois fois et euh... Et on en revient sur des choses qui sont toujours assez similaires, comme quoi ceux qui écrivent ça ont toujours une petite notion ésotérique. Mais je vous conseillerais de vous accrocher, puisque voilà, à partir de l'épisode 6, 7, 8, ça commence à être pas mal. Et là, il me reste le 9. Après, je suis obligé d'attendre la semaine prochaine. Ça sera bien. Euh, Dr Brain, j'ai pas trop avancé. J'ai vu que disponible depuis ce matin, il y a Dexter euh, saison bah, saison 9, épisode 2, bien évidemment. Donc ça fera un petit épisode et tout. Et ça sera tout. Et je me suis remis un petit peu à... Oui, parce que je suis allé à, je suis allé à Uniqlo. Et il y avait des nouvelle gamme de t-shirts, alors ceux qui connaissent, bah, si vous connaissez, c'est que vous en êtes. Parce que moi, je ne connaissais pas, mais j'ai découvert. J'aurais la série, elle est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Jujutsu Kaisen. Pareil, encore une fois, histoire de manga avec des fantômes, les âmes qui est un truc, et là, ils sont là pour tuer les fantômes et tout. Trop bien Et, voilà. et c'est euh, disponible chez Uniqlo, la qualité est toujours incroyable. Et comme c'est des partenariats avec les marques, et eh ben, En théorie, c'est des officiels, puisque c'est des t-shirts Uniqlo, mais revendiqués avec la marque. Et on en parlera plus tard, parce que j'ai euh, voilà, préparé un petit coup là-dessus, vous allez voir, ça va, ça va vous tétonner. Et ça sera tout pour aujourd'hui 22, 22, 22 oh, bah, Pas mal, joli euh, Ça sera tout pour aujourd'hui Ça sera tout pour cette émission Qui sera beaucoup moins longue Parce qu'il y a beaucoup moins de news Mais ça permet aussi d'avoir un format un peu plus compact Et éventuellement de vous faire un petit de geek Entre les deux, voilà Je vous remercie de tasser me voir Ça me fait plaisir N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air Pour cette émission Ah oui, j'ai oublié de dire merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air Bien évidemment Merci à tous ceux également qui mettent un commentaire C'est toujours les mêmes Mais c'est toujours les meilleurs Bien évidemment <rire> Je vous donne rendez-vous maintenant Dimanche pour le prochain format, regardez, caméra, elle est là et tout déjà. C'est tout près, là. <rire> on a vu de ma vous allez voir, vous allez voir dimanche, franchement, vous allez, vous allez kiffer, si vous aimez kiffer autant que moi, vous allez kiffer, grave, parce que c'est pas illimité, mais il y a un format qui est bien, et un format honnête, euh, véridique, parce que j'ai vu plein de trucs là où les mecs, c'est vite parti en couille. <rire> c'est vite parti dans du business, de la manigance, de... on n'y croit pas trop, c'est du spectacle, mais là, on va faire un truc plutôt bien. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça. Demain pour les tipeurs et sinon dimanche sur euh, GLG Vidéo. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites gaffe au virus, hein. apparemment il est de retour. <rire> il est ressuscité. <rire> Allez, forcément, je vous kiffe. Bon week-end à tous. À demain pour les tipeurs, à dimanche, sinon à mardi. Allez, merci, merci de passer. Bye. bye.